Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope du mois de septembre, eh bien c'est la Vierge qui a les commandes, et elle les a presque totalement puisque beaucoup de planètes se trouvent dans ce signe qui pour vous va donner une ambiance, ma foi, assez amicale. Vous voyez, il y aura de l'entraide, de la solidarité. En tout cas, c'est la thématique Vierge pour le Scorpion. Alors vos relations amicales seront évidemment euh, au premier plan, euh, tant que le Scorpion sera en rapport avec vous, hein. ça ne dure pas... Euh, ça ne dure pas tout le mois, hein. il y a trois décans quand même. Euh, les projets appartiennent également à, à la Vierge. Or, comme nous sommes euh, dans un mois de rentrée, il est possible hein, que vous ayez des projets, que vous ayez des idées que vous allez transformer en projets, ou que euh, bah, l'un de vos projets prenne euh, de l'importance euh, ce mois-ci. D'autant plus qu'il va y avoir euh, des aspects avec Jupiter, et que Jupiter vous savez comment c'est, hein, euh, euh, elle, euh, elle amplifie tout. Euh, et en particulier les problèmes de paperasserie. Euh, toujours est-il que le Soleil va être conjoint à votre planète maîtresse à Mars, donc ça va donner euh, comment dire de l'élan à certains de vos projets euh, qui vont démarrer sur les chapeaux de roue hein, quand même, et que ma euh, bah, foi euh, bah, vous en serez pas mécontent, euh, sauf que peut-être vous serez un peu dépassé parce que ça ira trop vite pour vous! vous n'êtes pas forcément un signe de rapidité, hein? vous êtes... Euh, je ne dis pas que vous êtes lent comme le Taureau ou parfois le Capricorne, mais euh, vous n'aimez pas qu'on qu vous pousse, qu'on vous contraigne, qu'on vous dise allez accélère, vous n'aimez pas ça. Donc euh, la semaine du, serait, du 7 hein, sera un petit peu euh, délicate on va dire, euh, donc euh, hein, vous allez sur l'horoscope de la semaine et je vous aurai tous les détails. Après le 23, le soleil sera en balance dans votre signe d'ombre, euh, donc vous apprécierez encore plus le côté mystérieux, secret, euh, que vous aimez bien développer, hein. vous êtes quelqu'un d'un peu énigmatique et ça fait partie de votre charme. Bon, quand on, on ne vit pas avec vous, mais ceux qui vivent avec vous, je suis pas sûre qu'ils apprécient que vous ayez ce côté un petit peu trop dissimulateur. Donc si vous voulez que les choses aillent mieux dans votre couple, il faut peut-être vous ouvrir davantage à l'autre et faire en sorte qu'il qu ou elle n'ait pas l'impression que vous lui cachez des choses, parce que en réalité vous ne lui cachez rien! mais vous lui donnez cette impression. Côté travail, c'est géré par mercure, et mercure est en vierge bien évidemment, jusqu'au 14, hein? après elle sera en balance comme le soleil. Donc mercure en vierge elle est très bien, hein? Ça, on ne peut rien lui reprocher, elle est chez elle, elle remplit extrêmement bien sa fonction d'analyse, de synthèse, elle accentue votre perspicacité naturelle, elle vous permet de, de vous exprimer de manière concise, précise, sans en faire des tonnes. Vraiment, vous serez euh, normalement un très bon communicant, et puis surtout, il euh, y, a, y a certains d'entre vous qui ont pu se constituer un, un réseau relationnel, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amical, hein, mais un réseau sur lequel ils peuvent compter euh, en cas de besoin, si vous avez euh, un problème quelconque euh, ou si vous avez besoin de quelqu'un de spécialisé par exemple euh, pour monter un projet, euh, bah vous faites fonctionner votre réseau et vous trouverez la bonne personne. Alors bon, ça c'est pas pour tout le monde bien sûr, c'est un côté un petit peu élitiste, hein, mais la Vierge, le signe du mois, est élitiste et mercure aussi. Après le 14 mercure sera en balance, donc elle aussi dans l'ombre de votre signe, et euh, bah, ce sera encore euh, davantage de secrets, davantage de mystères, davantage de, euh, de non-explicites, c'est-à-dire vous serez, euh, vous n'expliquerez pas parce que vous n'expliquerez rien à personne, parce que vous aurez le sentiment que les gens vous comprennent à demi-mot, mais seulement euh, ce sera votre sentiment, ce sera peut-être pas la réalité. Donc ne faites pas l'économie, euh, de, euh, de ne pas parler, de ne pas détailler les choses, euh, euh, dans la mesure où euh, tout ce qui n'est pas dit explicitement peut être interprété de travers hein, par euh, vos interlocuteurs. Donc si jamais, euh, par exemple, vous devez négocier quelque chose, si vous avez une demande à faire dans votre entreprise ou même euh, un papier officiel, etc. Euh, remplissez bien toutes les cases, hein? faites bien euh, attention à, à ne pas supposer que euh, l'autre sait. Hein? Euh, non, il ne sait pas toujours. Côté amour, on retrouve le même schéma puisque Vénus va être également euh, à la fois en vierge, jusqu'au 14, et après en Balance. Donc la Vénus en vierge, euh, elle n'est pas tout à fait à sa place, hein, euh, ce n'est pas son signe préféré, elle est trop cérébrale, trop intellectuelle, elle n'est pas dans le ressenti comme vous aimez, vous, vous aimez le côté euh, très charnel hein, de, de Vénus. Euh, donc là, euh, euh, bah c'est plus une Vénus amicale, hein, donc peut-être que les joies de l'amitié pourront compenser les petits problèmes que vous pouvez avoir dans votre couple, hein, surtout si vous êtes du, du premier décan. Je le rappelle, euh, euh, vous avez une opposition d'Uranus sur l'axe justement relationnel de votre thème, donc il est très possible que vous ayez des problèmes de couple et avec Vénus en Vierge, peut-être qu'un ami ou une amie va vous aider, va réfléchir avec vous et va vous ouvrir des horizons sur la manière de vous comporter, peut-être pour récupérer quelqu'un, en tout cas il y a des changements qui doivent se faire. Après le 14, donc Vénus sera en Balance. Euh, dans votre secteur, euh, de secrets, de mystères, de euh, je ne dis rien mais euh, je n'en ressens pas moins, hein? ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de sentiment le fait que Vénus soit dans l'ombre comme ça de votre signe, mais simplement les sentiments, vous ne les montrez pas, vous ne les montrez à personne, vous pouvez même paraître très indifférent, hein? c'est là votre c'est à la fois une force et à la fois quelque chose qui peut se retourner contre vous, parce que votre partenaire, ami, etc. Ne peut-être ne, ne comprend pas votre façon de fonctionner. Donc il euh, y a... Euh, Servez-vous de, de mercure pour donner des explications claires et nettes euh, sur la façon dont euh, il faut prendre votre attitude, la, la façon dont il faut la comprendre. Euh, bon, maintenant vous n'avez peut-être pas du tout envie euh, qu'on sache comment vous fonctionnez. Hein, ça, euh, beaucoup de scorpions aiment à ce qu'on imagine, qu'on les imagine d'une manière alors qu'ils sont euh, autrement, qu'ils sont différents. Hein, c'est le côté euh, euh, je n'aime pas être dévoilé. Voilà, ça c'est vraiment le truc du scorpion. En ce qui concerne votre forme, votre vitalité, c'est géré par Mars. Hein? Et Mars, elle fait comme les autres, elle est en vierge, et cette fois, c'est tout le mois hein, qu'elle est là et qu'elle va bah, vous donner de l'énergie à travers un projet, à travers quelque chose que vous allez projeter dans l'avenir, et euh, ça va vous donner du peps, hein, du nerf. Euh, disons que c'est vrai que quand on n'a pas de projet, c'est déprimant, hein, euh, et qu'on bah, n'est pas en forme quand on est déprimé, euh, on a l'impression d'avoir euh, de n'avoir plus aucune énergie. Ce, cette présence de Mars en, en Vierge va certainement vous redonner un petit peu d'énergie, soit parce que des amis vont vous proposer une activité, soit parce que vous-même donc, aurez un, un projet en tête. En ce qui concerne votre santé à proprement parler, il n'y a pas vraiment d'indication avec ce marchand vierge, à part que peut-être c'est pas votre santé qui sera en question, mais peut-être celle d'un de, de vos amis, euh, que vous soignerez avec dévouement, parce que vous êtes quelqu'un de très dévoué, hein, comme les autres signes d'eau. Euh, vous, vous aimez euh, apporter euh, du réconfort, du soin euh, à ceux qui en ont besoin. Et il se trouve que peut-être l'un de vos amis aura besoin que vous soyez présent, euh, soit pour euh, l'aider à se soigner, euh, concrètement, soit pour le soutenir, ou la soutenir euh, moralement. Hein, parce que la santé, c'est aussi la santé euh, morale, la forme, euh, qu'on peut avoir dans sa tête et c'est quand même plus important la forme qu'on a dans sa tête que la forme physique, ça vient de la tête hein, en général et encore plus quand mars est en vierge, puisque la vierge c'est le signe du mental. Hein. Donc tout dépendra ce mois-ci euh, de votre mental et de vos dispositions à l'optimisme